Salut Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique du mercredi dans laquelle je vais vous parler d'un livre, cette fois, pas de BD jeunesse. Et euh, je tente de filmer cette vidéo, mais avec mon téléphone retourné. Donc j'espère que je suis bien cadrée. C'est juste pour voir la différence de qualité. J'essaie de voir avec un petit miroir et tout, mais je vois pas grand-chose en fait. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de 13 minutes, le dernier roman de Sarah Pinkbarrow publié chez Castlemore. Il s'agit d'un thriller pour ados et je remercie les éditions de me l'avoir envoyé en SP. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce SP, je l'avais emmené à la gare pour le lire. Je devais être à la page, je sais pas, 60. Et euh, je l'ai perdu à la gare. J'avais posé sur ma valise et en fait, je suis vite partie à mon train en tirant ma valise et il a dû trouver à ce moment-là. Heureusement qu'ils me l'ont envoyé en numérique, c'est très gentil de leur part, mais je me suis sentie un peu bête, j'avoue. Ce roman, il faut savoir que j'en attendais pas des masses puisque les thrillers pour ados c'est ça passe ou ça casse en général. Soit je vais vraiment trouver ça cool et bien kiffer, soit je vais totalement détester. Dans cette histoire, on suit le personnage de Natacha, qui est un peu la nana la plus populaire du lycée, mais dans le genre serpent en sonnette si vous voyez ce que je veux dire. Un bon matin, un mec fait sa promenade et il retrouve Natacha euh, dans la rivière. Il appelle tout de suite la police et Natacha est prise en charge, elle est déclarée morte pendant au moins 13 minutes, puisque 13 minutes après, et eh bien miraculeusement, elle se réveille. Bon, évidemment, avec le trauma et tout ça, elle ne se rappelle pas euh, du jour précédent. Elle a oublié tout ce qui s'est passé, et du coup, elle ne sait pas comment elle est arrivée dans cette rivière. C'est à partir de là que l'enquête va commencer, hein. qu'est-ce qui est arrivé à Natacha C'est les policiers qui vont mener l'enquête, mais on va également suivre Natacha qui essaye de faire revenir sa mémoire, qui s'interroge de plus en plus sur ce qui a pu lui arriver. On lui demande de tenir un journal pour essayer de faire revenir des choses. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va être également aidée de Rebecca, une de ses anciennes amies d'enfance, pour éclaircir le mystère. Ce roman, j'ai clairement des choses à redire dessus, mais j'ai envie de commencer par le positif, parce que franchement, l'écriture de ce roman, mais waouh, je m'y attendais pas du tout. J'avoue, je, je reconnais que j'ai eu un préjugé thriller pour ado. j'en ai lu quelques-uns et la plupart avaient pas de style littéraire, Enfin, c'était vraiment une écriture hyper... Euh, Descriptif, synthétique, enfin, il n'y avait pas de plume par en particulier et voilà, j'avais pas passé un bon moment en termes d'écriture alors que là, mais Sarah Pinborough a une vraie plume, elle arrive à animer ses personnages, à nous retranscrire ce qu'ils pensent et comment ils pensent aussi. J'ai trouvé ça génial parce que le récit est partagé en deux voies principales d'un côté la narration de Natacha, de l'autre celle de Rebecca et quelquefois je crois qu'il y a d'autres personnages qui ont des petits chapitres, mais c'est pas très souvent. Chacune a sa manière de parler, si on veut, on identifie immédiatement de qui il s'agit grâce au style de l'autrice. Quelques citations que j'ai retenues de ce livre qui m'ont beaucoup touchée, du moins qui, qui atteignent leur but en fait, et c'est surtout ça qui m'a fait passer un bon moment avec ce roman parce que honnêtement, s'il avait pas été aussi bien écrit, j'aurais Peut-être un peu apprécié, mais vraiment sans plus, alors que là, comme c'est bien écrit, bien exploité au niveau des personnages et tout ça, franchement, j'ai bien kiffé. Sarah Pinkborough, je la connaissais déjà, j'avais lu sa trilogie Le Comte des Royaumes, je ne sais pas si vous connaissez. une trilogie qui réinvente les histoires de Blanche-Neige, de Cendrillon et de la Belle et la Bête mais évidemment d'une nouvelle manière et avec un aspect érotique très présent. Si le tome de Blanche-Neige m'avait vraiment moyennement plu, j'avais adoré les deux autres, surtout le deuxième. Et ouais, c'était bien écrit, donc j'aurais dû m'y attendre finalement. Ce roman, il est estampillé par l'éditeur comme étant un Lolita malgré moi à l'ère des réseaux sociaux. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Clairement, Natacha, c'est euh, l'allégorie si on peut dire. De Regina, tandis que Rebecca, c'est clairement Janice. Donc je suis désolée si vous n'avez pas vu ce film, si vous n'avez pas les refs, mais voilà. Un petit aparté, mais c'est un de mes films préférés, c'est un vrai régal. En plus, il est basé sur un roman sociologique, sur comment fonctionne... Euh les lycéennes sur les hiérarchies qui pouvaient se mettre en place à l'époque où il a été écrit, bien sûr, etc. Il y a un petit fond de réalisme dans ce film, mais ça reste quand même hein, une pure comédie teenager américaine, hein, on va pas se mentir non plus, avec quand même une pointe d'émotion, enfin bref, j'avais je... <rire> envie de faire ce petit aparté parce que c'est vraiment un de mes films préférés, que je vous invite à voir, peu importe votre sexe. Parce que le premier qui me dit film de fille, je le tarte, je déteste qu'on genre les films. Enfin, je déteste genrer tout en général, mais alors les films, pff, ça va D'ailleurs, ça m'a aussi beaucoup fait penser à la série et au roman Pretty Little Liar. Donc si vous aimez Pretty Little Liar, je suis certaine que ce bouquin, vous allez l'aimer. Au roman, il a quand même quelques petits défauts, notamment les personnages. Oh là là, les personnages, mais ils sont vraiment bien faits, tous autant qu'ils soient. Ça se dit pas ce que je viens de dire, c'est pas grave, vous avez compris. Mais alors, Rebecca est insupportable, mais vraiment insupportable. Autant de Janice dans le lit malgré moi, mais... Queen, c'est vraiment... Là, cette meuf, elle est trop géniale, je la kiffe de ouf. Mais Rebecca, elle passe son temps H24 à critiquer Natacha et sa bande d'amis, qu'elle appelle les poupées Barbie. Ok, bon, ma foi, hein, voilà quoi. La nana... Elle-même, vous devriez voir, enfin plutôt lire, comment elle traite ses amis. Elle a une amie qui s'appelle Anna dans l'histoire. En gros, elle dit d'elle qu'elle lui fait pitié, qu'elle est moche, elle sert à rien, elle est hyper transparente, tout le monde se fout d'elle, enfin voilà, elle sert à rien cette fille. Et que, en plus, elle lui parle comme un chien, mais genre vraiment comme un chien. Mais à côté de ça, c'est son amie. Je... j'ai pas compris. Clairement, j'ai préféré Natacha. On en est là aussi. Natacha, c'est quand même censé être la peste de l'histoire, alors que franchement... Natacha, elle est méchante, elle est superficielle, elle est aussi très froide, mais au moins, elle assume qui elle est, elle sait qu'elle est comme ça, elle en est consciente, mais d'un côté, elle reste quand même tellement plus authentique que Becca. Des fois, c'était une petite épreuve de continuer ce roman tellement j'avais envie de frapper Becca, mais bon, j'ai quand même terminé. Dans son genre de personnage, ça reste quand même une héroïne qui est cohérente et qui est bien écrite, et puis après, bon, hein, c'est un thriller, hein. t'es pas là pour hein, vous passer un bon moment, pour forcément s'attacher au personnage, même s'il y a des thrillers où tu as de l'empathie pour la victime ou que le héros est sympa, enfin voilà. Mais de base, c'est pas le but principal d'un thriller, on est d'accord. Au niveau de l'histoire, je vous avoue que je pensais avoir grillé euh, le pourquoi du comment à la moitié du roman. Du coup, j'étais là, oh ouais, c'est facile, roman pour ado, clichés, enfin voilà. D'autant plus que sans vouloir me lancer des fleurs, je suis une lectrice assez perspicace, voire très perspicace. Du coup, c'est vachement difficile de m'avoir. Et là, finalement... <rire> <rire> je me suis fait avoir, j'avoue. Bref, vous l'aurez compris, mais j'ai passé un bon moment avec ce thriller, même si j'étais hyper agacée par pas mal de personnages. Par contre, je vous préviens, il a aussi euh, un côté très ancré américain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme dans Pretty Little Liars, en gros, dans le roman, il y a beaucoup euh, de noms de marques qui sont cités tout le temps, de trucs américains, enfin... Niveau sociologie et psychologie des personnages, c'est aussi vraiment très à l'américaine, un peu comme ce qu'on peut voir dans les teen movies. Comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est vraiment l'écriture de l'autrice qui, qui porte en fait une bonne grosse partie du roman vers le haut. Sans ça, je pense qu'il aurait été totalement oubliable et que je vous aurais dit, ouais... C'était bof. Mais avec la plume de Sarah, ça fait que ça remonte le niveau à hein. ouais, C'était vraiment, vraiment pas mal. Enfin bref, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et intéressé. Si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais plein de bisous. Et puis j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour une prochaine vidéo. Ou en attendant sur mes réseaux sociaux pour discuter. Ciao